Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les UI Tab Bar Controller. Dans les séquences précédentes, nous avons vu comment gérer des hiérarchies de vues, en particulier avec ce système d'empilement que l'on pouvait faire avec un UI Navigation Controller. Mais on peut avoir au sein d'une même application plusieurs hiérarchies de vues qui cohabitent. Et là, euh, finalement, le système Navigation Controller souvent couplé avec un Table View Controller ne va pas nous permettre de gérer plusieurs hiérarchies de vues. Donc ils nous font un système dédié et le UI Tab Bar Controller est un tel système puisqu'on va avoir plusieurs vues ou hiérarchies de vues qui vont être côte à côte. En fait, le UI tab bar Controller va nous permettre non seulement de les gérer mais aussi de passer de l'une à l'autre. Et chaque hiérarchie de vue va avoir son propre contrôleur racine en général avec un navigation controller si c'est une hiérarchie de vues éventuellement sans navigation controller mais c'est vivement recommandé quand même si c'est une vue unique et les contrôleurs racines sont stockés dans un tableau. C'est aussi simple que ça. En fait, si on regarde le UI Navigation Controller, on avait ceci, donc le UI Navigation Controller avec une pile de vues contrôleurs, sachant que celui qui est affiché est celui qui est sur le dessus. Dans un UI Tab Bar Controller, on va avoir un certain nombre de vues qui sont côte à côte, l'une d'entre elles, pas forcément celle qui est entre guillemets sur le dessus, étant sélectionnée. Et on va pouvoir passer de l'une à l'autre au moyen de sélection. Donc on peut mélanger les UI Tab Bar Controller et un contrôleur équipé d'un navigateur, c'est-à-dire qu'en fait on peut référencer ici un view controller qui est lui-même un UI Navigation Controller, il n'y a absolument pas de problème. Et bien évidemment, on peut également référencer un contrôleur qui n'est pas autre chose qu'un UI table view Controller. Et donc, tout va bien. Alors une règle quand même, c'est que les contrôleurs qu'on référence ici, on aime bien qu'ils aient un UI Navigation Controller, et en particulier surtout la barre en haut, qui indique le titre qui permet de savoir lequel on a affiché euh, en avant-plan. Ça fonctionne de façon assez simple. Alors on est dans un cas où le code débute dans le AppDelegate. On pouvait s'en passer avant mais depuis iOS 7 c'est vraiment euh, la meilleure manière de procéder. Mais à part ça c'est extrêmement classique. On va créer les contrôleurs de vue, on va construire un tableau avec les contrôleurs de vue, on va créer le UI Tab Bar Controller, on va insérer les éléments du tableau dans un truc qui s'appelle les View Controllers, et ensuite eh bien, on va insérer la vue qui est associée au Tab Bar Controller, en particulier si on est. Dans un view controller, et si on est au niveau de l'app delegate, eh c'est le tab bar controller directement qu'on va insérer. Vous avez déjà vu ça lorsqu'on a travaillé sur la UI Navigation Controller et UI Table View Controller. Quand on est au niveau principal, eh bien, euh, le root view controller, qui est un attribut de la UI Window, c'est un contrôleur, tandis que quand vous êtes dans un contrôleur de vue, ben vous référencez la vue qui est embarquée dans le contrôleur. Mais en général, euh, le tab bar contrôleur, on le met souvent au niveau euh, de la fenêtre principale parce qu'il n'a pas vraiment de sens ailleurs. Alors, dans les contrôleurs de vue qui sont embarqués, on va rajouter, en général dans le init, un certain nombre d'instructions qui vont permettre de déterminer le texte du nom de la tab bar, de la. De, de, de l'onglet, hein, c'est une sorte d'onglet, ce pas autre chose. Et puis l'icône, sachant qu'on a différentes techniques pour le faire. On peut le faire au niveau euh, de la construction du tab-bar contrôleur, mais en général, euh, on l'embarque dans le contrôleur de vue parce que, encore une fois, c'est toujours un problème de portabilité. Si je prends ce contrôleur de vue et je le mets dans une autre application, et bien comme ça, il embarquera la description de son icône et de son nom dans cette autre application. Parce que sinon, il faudra copier du code qui vient de différents endroits différents et c'est peut-être moins pratique. Regardons l'anatomie de ce qu'on appelle une table application. En fait, si vous passez par Storyboard, au moment où vous créez votre projet, vous pouvez créer une application dite table Application et vous avez un tel mécanisme. Donc ici, vous voyez que j'ai plusieurs vues, donc là ici, j'ai un bar avec trois sous-vues. Donc ça c'est la vue de gauche, ça c'est la vue centrale, ça c'est la vue de droite. Donc je leur ai donné un look un petit peu différent pour qu'on sache les distinguer et euh, du coup euh, eh bien euh, tout cela le nom et l'icône c'est défini par le view controller qui est inclus dans le UI tab bar controller. Et puis il faut savoir qu'on a la possibilité de définir une petite pastille pour signaler que sur cette vue-là, il s'est passé un événement et on suggère à l'utilisateur d'aller y regarder de plus près. Que se passe-t-il si on a trop de vues Et eh bien en fait on va avoir une gestion ad hoc avec un bouton spécial qui est généré automatiquement par iOS et quand on tape sur ce bouton eh bien on va avoir ceci, c'est-à-dire qu'en fait les choses vont s'afficher sous la forme ben, d'un table view. Donc on a déjà l'habitude et à ce moment-là ben, on sélectionne la vue de cette manière-là. Comme je vous l'ai dit, dans les View qui sont inclus dans un UI Tab Bar Controller, eh bien, on va définir des noms et des icônes pour pouvoir les différencier, savoir lequel est sélectionné. C'est à insérer dans un UI Tab Item et chaque contrôleur peut en disposer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il existe ce truc-là. Alors, c'est à faire au moment de l'initialisation. Dans le ViewDidLoad, c'est trop tard parce que ViewDidLoad est appelé lorsque l'on affiche la vue. Si j'ai, dans mon exemple, trois vues, celle de gauche est affichée, les deux autres ne le sont pas et donc le viewDidLoad n'a pas encore été exécuté. Donc ça veut dire que si je le fais dans le viewDidLoad, le moment où l'application apparaît, je n'aurai pas les icônes au milieu et à droite. Donc il faut vraiment que je le fasse au moment de l'initialisation. Alors il y a deux approches. La première chose c'est de construire un UI tab bar item avec un titre, une image et un tag. Donc l'image doit avoir 25 points de côté donc 75 pixels de côté en 3X, 50 en 2X et puis c'est un format de type PNG avec transparence. Et en fait après lui il se débrouille. C'est lui qui va mettre euh, la couleur bleue lorsque le système est sélectionné sinon il va le mettre en gris. Donc vous n'avez rien de tel à faire c'est lui qui se débrouille. Simplement l'image 25 points de côté en 1X, 2X ou 3X. Euh, le tag il permet de repérer les différents tabs entre eux. Je n'ai jamais très bien compris à quoi ça sert. Mais bon, vous pouvez regarder dans le fantastic manual si vous trouvez que c'est plus clair que ce dont je me souviens. La deuxième approche, c'est que vous pouvez construire un UI tab bar item avec une icône prédéfinie. Le titre vient automatiquement avec et il est localisé en fonction des préférences linguistiques de votre application. L'icône est standardisée mais bien évidemment la signification du coup est précise et l'idée c'est que vous ne détourniez pas les icônes. Vous ne changez pas l'icône historique pour euh, dire un euh, RS, par exemple. Ça n'a pas de sens. Et euh, dans euh, tous les cas, là, on passe par un type qui va déterminer en fait la liste de ce qu'on peut avoir de prédéfini, qui est un UI Tabbar system item. Voici les différents types de UI tab bar system item que vous pouvez avoir en Objective C. Et voici les différents, enfin c'est les mêmes, hein, bien évidemment, mais avec leur nom en Swift. Bien évidemment, c'est beaucoup plus euh, simple. Et là, vous voyez, c'est toujours la fin, sauf que maintenant, il n'y a plus les majuscules comme il y a eu à une époque dans les premières versions du langage. Que dire en guise de conclusion, Si sinon que ben, c'est quand même assez simple. Ah oui, si, important, on peut particulariser le comportement comme on le fait dans un certain nombre d'autres situations. Pour cela, on a un protocole UI Tab Bar Delegate. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse le découvrir dans le Fantastic Manual. Et c'est archi classique comme méthode de particularisation et c'est la même chose au niveau du UI Navigation Controller Delegate Protocol. D'accord où vous pouvez particulariser ce qui se passe au moment où vous changez de vue, etc, etc. C'est classique. Bref, c'est pratique, c'est facile. Vous devez l'utiliser dans vos applications lorsque vous avez envie de faire cohabiter plusieurs hiérarchies de vues. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.